Okay. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Facebook. Bonjour Facebook, bonjour à tous. Facebook, bonjour Zoom. Bonjour Facebook, bonjour Zoom. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour. Ok. Vous connaissez déjà, non Mettez-vous dans les dispositions. Cher roi et chère Reine. Facebook. Mettez-vous dans les dispositions, je vous en prie. Cher roi et chère reine, mettez-vous dans les dispositions. On va commencer les vraies choses. Facebook, Zoom. Coupez vos caméras, Zoom. Oh là là. On dit coupez vos caméras. Coupez vos caméras. Oh là là. Et euh, madame, euh, elle s'appelle comment euh, Nguysom Corinne. Nguysom Corinne. Pardon, coupez votre caméra. Bonjour Epiphanie. Bonjour, bonjour Facebook. Bonjour. Bonjour Reine Epiphanie. Coupez vos caméras, je ne vais pas me répéter. Coupez vos caméras, je ne vais pas me répéter, pardon. Je vais déconnecter ce qui dérange là. Bonjour, euh, Roi, Reine d'Oxy. Coupez vos caméras, je vous en prie. Bonjour, Facebook. Ah, ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Où sommes Corinne? Coupez votre caméra, tous ceux qui ont les caméras allumées là, coupez vos caméras. plus les gens de Facebook tout bas. Ok. Bon, les là, on va commencer. Ok, bonjour Facebook, bonjour on Zoom, voilà, euh, Voilà. nous sommes à la prière de 18h pour ceux qui ne savent pas, de, de 12h pardon, <rire> ok, on va faire, euh, mettez-vous déjà dans les dispositions, mettez-vous dans les dispositions pour prier, mettez-vous dans les dispositions vraiment qui pour recevoir votre bénédiction mettez-vous dans les dispositions pour accueillir euh, voilà, euh, votre bijou, votre bijou qui sort tout droit, tout droit du Père tout droit, tout droit du Père en ce jour voilà. alors je viens ici euh, euh, bénir l'atmosphère la entre vous et moi, je viens ici chasser tout ton des négatives voilà, le nom puissant de Jésus Christ j'appelle la présence de vos ancêtres j'appelle la présence de mes ancêtres j'appelle la présence du Saint-Esprit que toute négativité, toute obscurité entre vous et moi et là où vous, vous trouvez disparaisse maintenant, toute pensée négative dans votre esprit, dans votre âme, au nom puissant de Jésus Christ, elle disparaisse maintenant. Alors. On va d'abord commencer à prier, après il y aura un message. Il y aura un message pour vous. Un message très très important. Là où vous êtes, vous savez que quand on commence une prière, on demande pardon. Je vais donner les principes. La reine a évoqué ça hier. Je vais encore bien rappeler les principes. Quand on commence une prière, on demande pardon. On ne peut pas venir euh, demander un, un cadeau à un père sans demander, euh, euh, en ayant fait une bêtise et sans d'abord toutefois demander pardon. On va demander pardon. Ensuite, euh, voilà, on va nettoyer notre terrain et puis on va s'aimer. Nettoyer, c'est combattre et puis on va s'aimer en réclamant ce qu'on a écrit sur nos papiers. Comme la reine a précisé hier. J'espère que vous avez noté ce que euh, vous devez demander. Alors, soyez disposés. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te confions ce moment. Nous te confions cet instant. Viens, viens et remplis nous de ta présence. Nous appelons l'assistance de la Vierge Marie. Nous appelons l'assistance de nos ancêtres. Nous appelons l'assistance de les ancêtres et de mes ancêtres ici présents. Viens et manifeste-toi abondamment. Amen. Alors, je veux que tu oui. ouvres ta bouche et que tu commences à demander pardon à l'éternel. Tu commences à demander pardon à l'éternel. Parce qu'il a dit dans, dans Jude, il a dit dans Jude, euh, au chapitre 1, au verset 9, parce que vous savez, même même l'archange, je vais parler d'avant un petit point précis, à propos du pardon, même l'archange, lorsque l'archange lorsque euh, lorsqu'il a contesté avec le diable, il disputait le corps de Moïse il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime ça veut dire que, vous voyez même qu'au niveau de l'archange Saint Michel Archange, lui il n'a pas porté de jugement il a dit que le Seigneur te réprime, là on parle de pardon on parle du pardon vous voyez donc euh, toute personne que vous avez en cœur. Je voudrais que vous lâchez cette personne maintenant de votre cœur, toute, euh, toute colère, toute haine, toute rancœur, vous enlevez toute rancœur parce qu'on ne vient pas à Dieu avec un cœur souillé, on ne vient pas à Dieu avec un cœur euh, avec, euh, avec vraiment plein d'amertume de, de, et tout, et tout, et tout. Donc, enlevez tout ce qu'il y a dans votre cœur, tout ce qui est vraiment négatif, toute personne que, si c'est ta mère, c'est ton père, c'est n'importe qui, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Avec sincérité, ce n'est pas parce que tu gênes que tu vas enlever aujourd'hui la personne de ton cœur et dès qu'on finit, tu replaces encore dans ton cœur. Donc, là présentement, commence à ouvrir la bouche là où tu es et demande « relâche toute personne qui est dans ton cœur, relâche toute personne, dis « oh mon Dieu, mon roi, je pardonne à toute personne, je, je relâche les bénédictions sur toute personne qui m'a fait du mal, je bénis toute personne qui m'a fait, fait du mal ». Je déclare maintenant que cette personne est pardonnée. Je déclare maintenant que cette personne est pardonnée parce que tu as dit dans ta parole Pardonnez et le Père vous pardonnera. Si vous ne pardonnez point, comment est-ce est que je vais vous pardonner Père éternel, mon Dieu, moi, parce que tu as déclaré ainsi dans ta parole Je donne le pardon et je relâche le pardon sur toute personne qui m'a offensé, sur toute personne qui m'a blessé. Peu importe la gravité de la chose, je relâche le pardon maintenant. Je relâche le pardon maintenant. Je bénis cette personne, où que cette personne soit. Je déclare maintenant que cette personne est bénie. Je déclare maintenant que cette, les portes de cette personne s'ouvrent. Relâchez les bénédictions dans la vie de cette personne afin d'acquérir vos bénédictions personnelles. Commence à déclarer sur la vie de cette personne. Relâche les bénédictions. Relâche le pardon dans la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, lève ta bouche et prie. On commence à prier, prie vraiment, donne les bénédictions. Relâche le pardon, relâche le pardon. Le pardon... C'est un miracle divin. Lorsque tu pardonnes, tu as déjà commencé à activer ton miracle. Tu as déjà commencé à activer ta bénédiction. Donc relâche le pardon à quiconque t'a offensé, à quiconque t'a blessé. Relâche le pardon, relâche le pardon, relâche le pardon. Père éternel, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de tes enfants ici présents, connectés, car tu ne nous as pas réunis ici pour rien, éternel. Écoute la voix de tes enfants, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Il relâche le pardon sur tout ce qu'il a osé offenser, Père trois passants. Père, écoute les prières. Que les prières montent en toi comme de l'encens, éternel, mon Dieu, mon parfumé de bonne odeur. Père éternel mon Dieu mon roi, Père trois fois Ah, doute, les Père écoute Seigneur nos voix. Écoute nos voix, Seigneur éternel mon Dieu, mon roi. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, Éternel mon Dieu, mon roi, d'appeler même ton nom. Nous ne sommes pas dignes, éternel mon Dieu, mon roi. Père éternel, d'appeler ton nom, éternel mon Dieu, mon roi. Père, nous venons vers toi en toute humilité. Et nous relâchons le pardon de tout ce qui nous a offensés. Car tu as dit dans ta parole, pardonnez afin que vous soyez pardonnés. Pardonnez afin que vous soyez pardonnés. Alors, relâchez le pardon, relâchez le pardon. Écoutez, pardonnez, pardonnez. Ne pardonnez pas parce qu'on est en train de genoux, bien sûr, un moment de prière. Mais pardonnez définitivement. Ah, c'est ça qui va témoigner ton accomplissement, l'accomplissement de ce que tu as demandé là. Commence déjà par laisser le pardon de, de, de autres personnes. Parce que ton pardon là, ce que tu as gardé en cœur, ça bloque la vie des gens. C'est en train de bloquer leur vie parce que tu les gardes en cœur. Eux là-bas, ils sont bloqués à cause du fait que tu ne les as pas pardonnés. Ils vont aller quelque part, on va dire il y a X personnes, y a, tu as fait du mal à X femmes. Il faut aller demander pardon là-bas. Tu as fait du mal à Y homme, il faut aller demander pardon là-bas. Donc relâchez le pardon de toute personne qui vous a vraiment offensé. Afin de recevoir votre bénédiction, afin de recevoir votre miracle, relâchez le pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous relâchons le pardon sur toute personne qui nous a offensés. Nous libérons notre cœur, nous rendons notre cœur pur par le sang de Jésus-Christ. Nous lavons notre cœur de toute... De tout tout fardeau, éternel, qui est dans notre cœur, nous l'avons par ton sang. Nous relâchons le pardon tout entier, éternel, mon Dieu. Que cette personne parte avec, avec plein de bénédictions. Que cette personne nous ouvre les portes de cette, de cette personne. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, relâche son pardon. Relâche ses portes, relâche ses bénédictions. Ces bénédictions que tu as calées avec le fait que tu sois en colère. Cette bénédictions que tu as calé. Je veux que vous relâchez le pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Relâchez le pardon, relâchez le pardon, relâchez le pardon. Je vais purifier l'atmosphère, je purifie l'atmosphère au nom puissant de Jésus-Christ, je purifie l'atmosphère. J'ai purifié l'atmosphère au nom puissant de, de Jésus-Christ. Relâchez le pardon. Relâchez le pardon. Relâchez le pardon. Relâchez le pardon. Relâchez le pardon. Relâchez le pardon. C'est très important de relâcher le pardon. C'est très important de relâcher le pardon. Peu importe. Je sais que cette personne t'a fait du mal. Je sais que cette personne t'a fait du mal. Je sais que cette personne t'a fait du mal. Mais pardonne afin que tes bénédictions viennent à toi. Oublie, c'est du passé. Ah, regarde plutôt le futur. Regarde plutôt le futur. C'est qui a devant toi. Ah, Karabadochete. Comment tu vas être bénisse, toi tu retiens des gens dans ton cœur c'est ce fait que tu les retiens est en train de bloquer également les bénédictions alors relâche le pardon ne relâche pas le pardon parce que ce n'est qu'un jour de prière, ce n'est qu'un jour de jeûne mais un pardon sincère, pardonne-le sincèrement pardonne-le sincèrement il a dit dans sa parole, pardonnez afin que le Père vous pardonne pardonnez pardonnez le pardon on, parle de, on a parlé de l'amour la dernière fois, le pardon c'est un signe d'amour c'est un signe d'amour. Toi, tu veux qu'on te pardonne. Est-ce que toi, tu pardonnes Alors, pardonne. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur et pardonne. Pardonne à ces personnes. Ils t'ont blessé, ils t'ont fait du mal, c'est le père. Peu importe ce qu'ils t'a fait. Pardonne, pardonne pardon. Je veux que vous pardonnez. J'insiste sur ça parce que c'est important. C'est la clé de votre bénédiction. C'est la clé de votre miracle. Et lorsque vous pardonnez, lavez les mains sur ça une fois. Donc là où vous êtes, prophétisez le pardon sur ces personnes. Prophétisez les bénédictions. Relâchez les bénédictions. Bénissez leur vie. Qu'ils ne partent avec beaucoup de bénédictions. Pardonnez-les abondamment. Pardonnez-les abondamment. Pardonnez-les abondamment. Pardonnez-le abondamment, c'est très important et c'est très capital. Relâchez le pardon. Facebook, relâchez le pardon. Zoom, relâchez le pardon. C'est très, très important. C'est très important. J'insiste dessus. Parce que tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu sans toutefois, avec un cœur amer. Tu te présentes devant lui avec un cœur amer. Deuxièmement, sans lui demander pardon. Alors, je veux que tu élèves encore la voix et tu demandes de pardon à Dieu pour toutes tes fautes, pour tous tes péchés que tu as pu commettre, pour toute iniquité que tu as fait consciemment ou inconsciemment. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi Père, je sais que je ne suis pas digne d'appeler ton nom. Je sais que je ne suis pas digne de me présenter devant ta face. Oh, commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. À Dieu. Demande pardon. Demande pardon, Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ah Seigneur j'ai péché en pensée. Seigneur j'ai péché en pensée. Beaucoup même beaucoup j'ai pensé des mauvaises choses. Seigneur j'ai péché en pensée. J'ai péché en parole Seigneur. J'ai porté les injures. Ah j'ai méprisé quelqu'un avec ma bouche. Ah riba bo telebo shanta, rababa santa. Libo santa rabado, shé, telebo, santa lebo santa, zoom, coupez vos micros je vous en prie, ma lebo santa j'ai péché en pensée, j'ai péché en parole, j'ai péché par action ah oui Seigneur, j'ai péché par action on dit j'ai péché par action, j'ai péché par omission, Seigneur, peu importe la gravité de mon péché, je viens devant toi demander ta miséricorde, je viens devant toi demander ton pardon, ah il a dit quiconque frappe à ma porte, je l'ouvrai quiconque demande, appelle mon nom au secours, je le répondrai, donc demande pardon, une fois que tu as demandé pardon ce n'est pas demain qu'il va te pardonner, il te pardonne à instant, parce que le pardon que tu demandes à Dieu là, il donne à l'instant, parce qu'il est amour, peu importe la gravité de ce que tu as fait, Dieu est amour, il te pardonne à l'instant, si seulement et seulement tu ouvres ta bouche et tu ouvres ton cœur, tu demandes un pardon sincère, demande un pardon sincère, ouvre ta bouche et demande pardon, tu as offensé quelqu'un, tu as blessé quelqu'un, demande pardon et demande que cette personne, demande pardon près de Dieu, demande que cette personne puisse trouver la, puisse trouver, puisse trouver vraiment la paix dans leur cœur afin de relâcher le, le Pardon de leur côté également, demande pardon. Dis Seigneur, je lui demande pardon à toute personne que j'ai offensé, vraiment toute personne que j'ai offensé, toutes dette, les dettes que vous avez prises la Demandez pardon pour cette dette et que vraiment, vraiment, vraiment vous demandez déjà pardon. Vous n'avez pas remboursé à temps, oui. Demandez pardon, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment fâchées contre vous. Demandez pardon, un pardon sincère, un pardon vraiment sincère. Demandez pardon, demandez pardon avec votre cœur, demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon, pardon au Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je sais que j'étais offensé. Seigneur, je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas, qui vraiment sont horribles à tes yeux. Père, je suis pécheur, je le reconnais. Je confesse que tu es Seigneur, tu es Dieu Tout-Puissant, tu es Alpha et Oméga. Alors parce que je viens devant toi, alors actuellement, éternel, mon Dieu, mon roi, pour confesser mes péchés, pour confesser que je suis, je suis pécheur, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que... Que tu me pardonnes, Seigneur, relâche ta miséricorde dans ma vie, relâche ta miséricorde sur ma famille, demandez-moi pardon pour vos familles, demandez-moi pardon pour vos familles, demandez pardon pour vos enfants. Oui, Rabadouchik, intercédez pour vos enfants, priez même pour vos enfants, demandez pardon pour vos familles, demandez pardon, demandez pardon, que toujours des pardons qui pèsent sur vos familles, qui affectent également votre vie. Relâchez, demandez pardon au Seigneur Pardon pour ma famille, pardon pour ma mère Pardon pour mon père, pardon pour ma tante Pardon pour mes enfants, pardon, pardon Demandez pardon, le pardon c'est très important Pardon. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon, prophétise le pardon, demande pardon, éternel mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon, éternel mon Dieu, pour Faut toute faute. Père, regarde et écoute les cris de ton peuple, et le, les écoute des cris de tes enfants, éternel mon Dieu, mon roi, qui viennent à toi avec un cœur, Seigneur, vraiment de soumission, un cœur, Seigneur, qui réclame ton pardon, Seigneur, qui lève il lève les mains vers toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde. Alors je veux que, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, par notre alliance que nous avons, que tu regardes le cœur de tes enfants ce jour, éternel mon Dieu, mon roi, que tu regardes, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, Seigneur, les situations, une situation vraiment défavorable pour eux, éternel mon Dieu, mon roi. Et que tu regardes leur le, le cœur qui te réclame le pardon, les mains levées vers toi, Seigneur, les genoux à terre, éternel mon Dieu, mon roi. Ils te demandent pardon de tout leur cœur et de toute leur âme. Seigneur, relâche ta miséricorde dans la vie. Relâche ta miséricorde dans la vie. Relâche ta grâce dans la vie, Seigneur. Cette miséricorde qui fait en sorte qu'ils sont, sont tes victoires, ils sont tes favorisés. Peu importe le péchés qu'ils ont fait, éternel mon Dieu, mon roi. Parce que tu as dit, quiconque vient à toi sera et demande pardon. Le Père lui accorde pardon parce qu'il a ouvert sa bouche. Demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Demande pardon. Si le volume est bon, Facebook écrivez le volume est bon. Si le volume est bon, pas ici à Zoom, écrivez le volume est bon. C'est très important, très important. Écrivez si c'est bon, c'est bon. OK, demandez pardon. Demandez pardon. Je veux que vraiment ceux-là, ceux qui ne sont pas dans les dispositions, rassurez-vous rassurez-vous que votre volume euh, que, pardon, que vous êtes dans les dispositions. La prière, ce n'est pas un moment où il faut blaguer. C'est un moment d'intimité avec le Père. C'est un moment où vraiment tu es en train de... C'est une richesse, tu, tu c'est une richesse, tu es en train d'acquérir certaines choses que tu ne vois pas dans le, dans le spirituel, qui va venir à toi sous forme matérielle. Parce que oui, toute chose commence par le spirituel et arrive sous forme matérielle. Tout ce que tu as eu, tout ce que tu as maintenant, ça s'est d'abord matérialisé en haut, ça s'est d'abord formé en haut avant d'atterrir matériellement sur le physique. Alors, demandez pardon, moi je veux que vous demandez pardon, c'est très important le pardon, c'est très important le pardon. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Rabado chete, Santa, labado Seigneur, je sais que j'ai péché en pensée, Seigneur. A beaucoup en pensée, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, tu ne te point. Seigneur, j'ai convoité en pensée, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je sais que j'ai péché, Seigneur. Je suis un pécheur. Je confesse de ma bouche que je suis un pécheur. Un gros pécheur, Seigneur. Oui, Seigneur, je confesse que je suis pécheur. Père, éternel, mon Dieu, mon roi, je viens te demander pardon en ce jour. Père, ben, lave-moi de cette iniquité. Si possible dans votre intimité, rappelez à Dieu ce péché-là pour que vraiment, vraiment, vraiment, lui, c'est que cet enfant-là, il est vraiment sincère. Seigneur, je sais que je sais que j'ai fait, que j'ai fait, que, mais je te demande pardon. Demandez pardon au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus Amen. Là, c'est une phase de pardon. Une phase de pardon. Une phase de pardon. Le pardon, c'est très important. Le pardon c'est très important Le pardon c'est très important Je veux que tu lâches un pardon sincère Je veux que tu demandes à Dieu sincèrement un pardon Un pardon vraiment sincère C'est très important le pardon Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir Ce n'est pas la personne que je suis que tu es venu voir D'ailleurs pourquoi tu as les yeux posés actuellement sur l'écran Je veux que tu demandes pardon Demande pardon à Dieu Demande pardon à Dieu, c'est très important. Tu ne peux pas venir en paix sans demander pardon. Tu ne peux pas demander quelque chose à un Toute la liste que tu as faite là, tout ce que tu as fait sur ta liste. Est-ce que tu penses qu'il t'accordera cela si tu n'as pas déjà purifié ton corps et ton âme Tu n'as pas demandé pardon Tu n'as pas lâché les personnes Les personnes qui te, que tu gardes en cœur Parce qu'en les gardant en cœur, toi aussi, tu les bloques. Tu les bloques. Voilà pourquoi quand vous venez faire parfois votre travail spirituel. On vous dit, il y a ta mère qui était fâchée, il y a ton père qui était fâché, va parler sur la tombe de ton père, va parler sur la tombe de ta mère. C'est à cause de ces choses-là. Relâchez le pardon. Le pardon, c'est très important. Ce que tu as écrit sur ta liste-là, ça va s'accomplir si et seulement si tu relâches cette personne. Si et seulement si tu demandes un pardon sincère à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, demandez pardon. Père, nous venons céder ce pardon par ton sang et par ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va s'aimer. On va d'abord détruire. On va travailler notre sol. On va travailler notre sol. Alors comment travailler notre sol? On va combattre, on va déraciner toutes les forces sataniques qui sont dans nos vies, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos maisons. On va travailler, on va labourer notre sol afin de s'aimer ce qu'on veut demander à Dieu après. Alors maintenant, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu prophétises sur tous les démons, sur tous les serpents. Toute force satanique qui manipule ta vie. Toute force diabolique qui manipule ta vie. Qui manipule tes enfants. Qui manipule ton mari, ta femme, ta famille. Toute force satanique. c'était Peu importe l'appellation. Peu importe son grade dans le monde spirituel. Enfoue-toi de lui parce que tu es un roi et tu es une reine. Prends autorité et prophétise sur ta vie, prophétisez sur lui. c'était, Prophétisez sur ta vie. Prophétisez sur lui. Oui, vous êtes des rois et vous êtes des reines. Vous devez prendre l'autorité sur le monde. Parce que là où la lumière. <rire> Tu ne connais pas encore qui tu es. Je ne t'entends pas prophétiser. Je ne te vois pas prophétiser. Tu ne connais même pas encore qui tu es. Tu es un roi. Tu es une reine. Prophétise sur ta vie. Prophétiser sur ta vie. Tu dis tout le temps, ma situation ne va pas. Ah, ça ne va pas. Comment, comment? Toi également, je vais te faire comprendre que Dieu a mis une épée à double tranchante sur ta bouche. Dans ta bouche, là, il y a une épée à double tranchante. Il t'a fait à son image. Arriba. Ça veut dire que tu as la capacité de régner dans les ténèbres. Tu as la capacité de dominer sur les nations. Ça veut dire que le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Les démons, les esprits malsains, les marabouts, là, ils n'ont aucun démon sur ta vie, sur ta famille. Je veux que tu te lèves là où tu es, avec autorité. Ne regarde pas qui est à côté de toi. Ne regarde pas ma tête. Mais prends contrôle maintenant sur ta vie. C'est maintenant que ça se passe. Prophétise sur ta vie. Prophétise. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, je prophétise sur ma vie. Je déclare que tout serpent, rit Babo, c'est Santa, qui est dans ma maison, libère, prends ses bagages et sort. Je déclare que toute entité qui combat ma famille depuis des années, qui combat ma vie depuis des années, je déclare maintenant que tu prends tes bagages et tu sors dans le sang et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prophétise sur ta vie. Je déclare que tout démon qui a pris l'intelligence de mes enfants, qui pense qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, ils ont des mauvaises notes à l'école, tout démon qui. A pris l'intelligence de mes enfants qui manipulent ma famille, qui manipulent ma famille. Je déclare maintenant, non puissant de Jésus Christ, que sa fin c'est aujourd'hui. Sa fin c'est aujourd'hui. Sa fin c'est aujourd'hui. Prie sur tout hôtel, tout hôtel qui parle contre ta vie, tout hôtel qui parle contre ta vie. Là on a écrit ton nom, là on a posé, on a sacrifié des bœufs sur ta vie. On a sacrifié un bœuf, deux bœufs. Quelqu'un parle comme s'il fait deux bœufs sur ta tête, tu ne connais pas. Parle sur ces hôtels, parle sur ces hôtels, parle sur ces hôtels. Tout hôtel qui parle sur ma famille, tout hôtel qui pas le sous ma famille, peu importe la génération où cet hôtel a été bâti. Tout hôtel qui parle sur ma vie, sur ma famille et qui m'affecte au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens, je me tiens cet hôtel. Je détruis maintenant et je déclare que c'est l'hôtel du Seigneur Jésus-Christ que je construis de nouveau. C'est l'hôtel du Seigneur Jésus-Christ que je construis de nouveau. J'ai détruit tout hôtel maléfique et je construis l'hôtel du Seigneur Jésus-Christ à la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle sur ces liens, ces liens partenaires, maternels qui, qui affectent ta vie, qui affectent ta vie, qui affectent ta vie. Ces liens, même inconnus, que tu ne connais, pas parce que tu as été peut-être ami avec quelqu'un qui a, au-delà de ça, vous avez compris, tu as pris un lien négatif, tu as connecté, tu t'es connecté à une mauvaise onde. Coupe ces ondes maintenant, coupe ces liens maléfiques maintenant, coupe ces liens maléfiques. Toi seul pour prophétiser sur ta vie. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un prophète parce qu'il dit, écoutez bien, l'Esprit dire, il a mis ce potentiel-là en vous. Il a mis ce pouvoir-là en vous. Peut-être que vous ne le savez pas, vous avez ce pouvoir-là, vous avez ce potentiel-là en vous. Prenez conscience de cela. Alors prophétise sur ta vie maintenant. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Je suis en train, nous sommes en train d'une phase de, de, de on est en train de labourer notre champ. Tu es en train de labourer ton champ. Parce qu'après, on, on va s'aimer sur ce que tu as noté sur ton papier. Je veux que tu labours, tu enlèves d'abord. Il ne doit plus avoir une herbe. Tous ces serpents qui sont ta vie. Prophétise. Coupe la tête de ces serpents au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds Où que tu te trouves. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur, Lève sur tes pieds. Commence à sauter. Où que tu, tu commences à sauter. Commence à marcher. Commence à marcher. Et déclare. Comme je suis en train de marcher, la même manière que je suis en train de marcher? J'écrase la tête des scorpions et des serpents, parce que tu as dit Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, vous écraserez la tête des scorpions et des serpents, vous aurez la domination sur les scorpions et les serpents. Lève-toi et marche, marche, tous ces qui manipulent ta famille, tous ces qui manipulent ta vie, tous ces qui manipulent ta famille, lève-toi et marche, comme je suis en train de marcher là, j'écrase la tête de ces serpents, j'écrase la tête de l'ennemi, j'écrase la tête de ce Goliath qui se tient devant mes bénédictions, j'écrase la tête de cet esprit malsain qui retient mes bénédictions. J'écrase la tête de toute entité satanique gris, qui manipule ma famille, qui manipule ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur vos vies maintenant que vous êtes libérés de toute oppression maléfique. Je déclare sur vos vies que vous êtes libérés de tout juk. Oui, le juk. c'est ce qui te maintient en captivité. Le juk c'est ce qu'on on met sur le, de, de, de, euh, euh, le cou des bœufs pour labourer les champs là, pour les maintenir, pour les arrêter, c'est ce qu'on appelle le juk Tout joug qui te tient en captivité, tout jouk, là qui est sur ta vie. Je t'éclame maintenant sur ta vie, que peu importe là où tu te trouves, que cela est brisé, cela lâche, cela tombe maintenant. Prophétise sur ta vie. Ton amène détermine ta, ta, ta délivrance. Ton amène détermine ta délivrance. Tu dis amène avec foi, tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Toute force de quartier, toute entité de quartier, oui, parce qu'il y a des, des sièges dans les quartiers là. Toute entité qui manipule là, le quartier et qui affecte ta maison, Sorciers du quartier, combattez-les. Oui, ça commence dans vos quartiers. Ça commence dans vos quartiers. Après, ça atterrit dans vos maisons. Enlever tout cela. Déclarer, prophétiser. Sors les mots. Je prie que le Saint-Esprit te prête des mots maintenant. Je prie que le Saint-Esprit te prête des mots maintenant. Là où tu es, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Parce que eux-là, ils ne dorment pas sur toi. Ils ont fait des sacrifices au moment de deux bœufs sur ta vie. Mais tu ne sais pas. Parce que tu es là, tu blagues. Tu es là, tu dors. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, roi et reine, ce n'est pas le moment de blaguer. Ce n'est pas le moment de blaguer. Ce n'est pas le moment de jouer. Ceci n'est pas un exercice comme on dit dans l'armée. Mais ceci est une réalité. Alors je veux que dans cette réalité, tu puisses prophétiser sur ta vie. Tu puisses déclarer sur ta vie. Toi roi, toi reine, prophétise, prophétise sur ta vie. Qu'est-ce que tu fais Tu regardes ma tête. Ce n'est pas ma tête qui a à voir. Prophétise sur ta vie, Malharabado, Lebo Santa. Père, je déclare au nom puissant de Jésus Christ que toute force satanique, peu importe son grade, peu importe son appellation, je déclare maintenant dans ma vie que toute force satanique qui agit, qui manipule ma famille, qui manipule mes finances, qui manipule mon travail, mon couple, je déclare, peu importe son appellation, peu importe son grade, Père, parce que tu as dit que je suis un roi, Père, parce que tu as dit que je suis une reine, alors tu déclares ainsi. Je déclare au nom puissant de Jésus Christ le feu du Saint-Esprit, que sa fin c'est aujourd'hui. J'écrase la tête de toute entité qui manipule ma vie, qui manipule ma famille. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que je suis libre. Je suis libre maintenant. Peu importe là où mon nom a été écrit, dans n'importe quel vase, dans n'importe quel canari, je déclare que ces canaries sont brisés aujourd'hui. Je déclare que ces miroirs sont brisés aujourd'hui. Je déclare que ces vases sont brisées aujourd'hui. Dans ta vie, dans ta vie, je déclare que c'est brisé. Peu importe là où on a mené ton nom. Peu importe là où on a mené ton nom. Peu importe où on a dit, <laughs> ah elle n'avancera pas. Elle n'enfantera pas. Elle a dit, ah, elle n'aura pas d'enfant. On a dit, ah, elle ne se mariera pas. Qui sont-ils pour dire ça dans ta vie? Qui sont-ils pour dire ça dans ta vie? Je veux que tu prophétises sur cela. Je veux que tu prophétises sur cela. On a dit, il va chômer. Il ne va pas avoir d'emploi. Ses enfants ne vont être rien. Qui sont-ils pour dire cela dans ta vie? Prophétise sur cela. Ils sont qui? Ils sont qui? Vous avez quel lien. Prophétise sur cela. Prophétise sur cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que pendant que tu prophétises, je m'accorde avec ta prière et je déclare dans le sang de Jésus-Christ que tu es libéré, que c'est accompli au nom puissant de Jésus-Christ parce qu'il a dit dans sa parole, là où deux personnes trois personnes sont réunies, il est présent il est présent, imagine le Saint-Esprit assis devant toi sur une chaise, il te dit ma fille, demande au Père et cela est accompli, demande au Père seulement si tu demandes avec foi cela est accompli, qui sont-ils pour parler sur tes enfants, qui sont-ils pour prendre ton nom et aller donner quelque part prophétise peu importe là où ton nom a été invoqué, peu importe l'année, même tu n'étais même pas encore né, on a déclaré sur ta génération, que oh, cette génération-là, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas. Déclame maintenant, peu importe sur n'importe quel hôtel, on a prophétisé sur toi. Satanique, tout hôtel satanique, on a prophétisé sur ta vie, sur tes enfants, déclame maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces hôtels soient renversés. Jusqu'à l'effet. Est-ce que vous savez qu'ils ont des réserves? Jusqu'à les réserves, prophétise sur cela. Toutes réserves sataniques. Oui, parce qu'ils ont des enfants. Ils ont les enfants qui prennent la relève. Ils ont les enfants. Ils ont les, ils ont les initiés qui prennent la relève. Déclare que même les réserves la les tombent. Déclare que les réserves là, tombent. Oui, parce que ces initiés-là viennent, ils tirent vos dossiers en bas. Ils disent, ok, le dossier, ça ne va pas finir avec. Déclare sur les réserves là. Ces réserves, réserves sataniques qui ne font qu'agir dans ta vie. Ces réserves sataniques qui ne font qu'agir. les Santa, prophétisez sur ta vie ma reine, Prophétise sur ta vie mon roi, prophétisez sur ta vie, je veux que tu prophétises sur ta vie, je veux que tu prophétises sur ta vie, je m'accorde avec ta prière, je m'accorde avec ta prière et je déclare, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cela est accompli, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cela est accompli, tout serpent. Ton mari de nuit, ton mari de nuit, toute femme de nuit qui vient chaque fois de te visiter, toute visite nocturne, je déclare que je ferme les portes au nom puissant de Jésus-Christ dans ta vie. Je déclare que je fermé les portes au nom puissant de Jésus-Christ dans ta vie. Je déclare que les portes d'entrée de ses ennemis sont fermées au nom puissant de Jésus-Christ dans ta vie. Tous ces maris de nuit, toutes ces femmes de nuit, sont maintenant là, ah c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin de toute captivité satanique dans vos vies. C'est la fin de toute captivité satanique dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus Christ, Santa Santa au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi déclare avec moi, Père, tout ce qui n'est pas de toi dans ma famille, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, dans mon foyer, je déclare que cela libère. Je déclare que cela libère. Je déclare que cela meurt. Je déclare que cela sèche. Je déclare que cela sèche. Je déclare que cela meurt. Je déclare que cela sèche. Je déclare que cela meurt. Je déclare que cela sèche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par le feu de l'éternel. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de déclarer, je déclare que cela meurt maintenant. Je déclare que cela meurt maintenant. Je déclare que cela meurt maintenant. Ah, Ribabo, de la de Santé. Oh Santa, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de la promesse que tu as fait à mes pères, faites à mémoire ce que Dieu vous a promis, parce qu'il aime quand on le fait à mémoire. Rappelez à Dieu, ah santa souviens-toi de la promesse que tu as faite à mes pères, Jacob, Abraham et Moïse, à souviens-toi de moi, ah Ribabosételebosanta, sete père éternel mon Dieu mon roi, ah santa parce que je suis de la postérité, je déclare que les démons, les dominations sataniques, n'ont aucun pouvoir sur moi, n'ont aucun pouvoir sur moi, parce que dès à présent, mon sang est purifié par le sang de Jésus mon nom est purifié par le sang de Jésus, peu importe là où mon nom est arrivé, dans n'importe quel hôtel, dans n'importe quel lieu sacré satanique, je déclare maintenant au Jean de Jésus Christ que cela est brûlé là où ça se trouve. Ces calebats sont cassés, ces vases sont cassés, ces hôtels sont brisés, dans le feu, par le feu, par le tonnerre, par le feu, par le tonnerre, ton amène détermine ton accomplissement. Pendant que tu pries, je m'accorde avec ta prière et je déclare que cela est accompli. Je déclare que cela est accompli. Pendant que tu pries, je m'accorde avec ta prière, je déclare que cela est accompli. Cela est accompli dans le nom de Jésus Christ. Cela est accompli par le sang de Jésus Christ. Cela est accompli au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Toute force satanique qui tient en captivité tes projets, tes projets, tes finances, tes finances au nom puissant de Jésus Christ. Nous déclarons maintenant qu'ils sont paralysés, ils sont neutralisés maintenant par le feu du Saint-Esprit peu importe là où ils se trouvent, les anges apparaissent devant eux, et ils sont, et ils meurent maintenant, ils perdent leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as dit dans ta parole, qui tue par l'épée meurt par l'épée, selon la loi du châtiment de l'Ancien Testament, et nous venons ici par rapport à l'Ancien Testament, et nous déclarons sur les ennemis par rapport à l'Ancien Testament, et quand ils meurent par l'épée, ils veulent nous abattre, nous déclarons sur eux Père, leur chute, nous déclarons sur eux au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons sur eux qu'ils meurent maintenant, qu'ils meurent maintenant, nous déclarons sur eux la fin de leurs agissements au nom puissant de Jésus-Christ et que cette fin soit définitive, cette fin soit définitive et à jamais ne se lance-là par ton sang, ne se lance-là par ton sang tout projet qui sont en train de me quitter, toute force satanique qui combat contre mon visa, qui combat contre mon voyage, sur tout projet, sur tout projet que j'ai dans ma vie et qui sont combattu par les forces sataniques, je prophétise sur ma vie qu'ils ne verront pas cela. Je déclare maintenant sur tout projet que j'ai écrit sur ce papier, qu'ils ne verront plus cela. D'ailleurs, je suis invisible. Déclare que tu es invisible aux forces sataniques. Déclare que tu es invisible aux forces sataniques. Tes, projets, de nouveau, tes, tes nouveaux projets sont invisibles aux forces sataniques. Que tu es invisible au nom puissant de Jésus-Christ, je m'accorde avec toi pendant que tu pries. Je déclare que cela est qu accompli dans le nom de Jésus. Je déclare que cela est qu accompli dans le nom de jésus dans le nom de Jésus, toi reine, toi roi, déclare sur ta vie, prophétise sur ta vie, prophétise sur ta vie prophétise sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis avec toi. Je suis avec toi, toi, ma fille. Je suis avec toi, toi, mon fils. Ah, Rabado, il a dit dans sa parole, je suis avec toi. Tu invoques mon nom, je te réponds. Tu invoques mon nom, je te réponds. Tu invoques mon nom, je te réponds. Tu invoques mon nom, je te réponds. Ah, ribabo, le santa, ribabo le santa, ah, ribada chanta, rabado santa. Tout projet, déclare que tout projet là parce qu'ils sont en train de le voir les finances tout projet et vos finances qui sont tenus en captivité à Libado... chez les Monsanta, entre les mains des forces sataniques peu importe son grade peu importe où il se trouve déclare que maintenant là où c'est là... bas tu déclare que cela vienne à toi je déclare que là où c'est là que cela vienne à moi au nom puissant de Jésus Christ je déclare que cela me soit rendu parce que ça m'appartient au nom puissant de Jésus Christ parle sur ton étoile là. Parle sur ta destinée. Cette destinée qu'on a volée depuis des années, tu ne connais pas. Cette étoile qu'on a volée depuis des années, tu ne connais pas. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui a été pris par l'ennemi soit rendu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ déclare. Amen. Ton Amen détermine ton accomplissement. Ton Amen détermine ton accomplissement. Nous serons cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous serons cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. OK. okay. L'Esprit est en train de dire que il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes dont, ici présentement il y a beaucoup de personnes on a volé leur étoile on a volé vos richesses On est même déjà en train de travailler sur vos enfants. Je veux que tu. On a fait l'acte prophétique. On a fait la dernière fois. Je veux que tu poses tes mains au sol de nouveau. Tes deux mains. Pose tes deux mains. Pose tes deux mains au sol. À ce moment, je veux que tu déclares dans ta vie. Réclame. Toi terre. Peu importe ce que tu as qui m'appartient, je veux que tu relâches cela maintenant. Je déclare que je suis le sel de la terre. Parle sur ta vie prophétise. Je déclare que je suis le sel de la terre. Je déclare que je suis le sel de la terre. Toi, terre, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été mis dans ton ventre, je veux que tu vomis cela maintenant. Vomis cela maintenant. Vomis cela maintenant. Je déclare que tu vomis mes bénédictions. Je déclare que tu vomisses mes richesses. Peu importe là où on a enterré ma destinée, mon étoile, tu connais. Je veux que tu vomisses tout ce qui m'appartient maintenant. Peu importe le sacrifice qui a été fait sur toi, sur ma tête, au travers de toi. Je veux que tu relâches ma bénédiction maintenant. Vomis cela maintenant au nom de Jésus. Vomis cela maintenant au nom de Jésus. Vomis cela maintenant au nom de Jésus. Vomis cela maintenant, maintenant, maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toutes mes bénédictions viennent à moi. Je déclare. Rien pour là où vous trouvez. Là où vous trouvez, peu importe là où vous trouvez, je déclare que là où je suis actuellement, c'est ma terre. Et je déclare que cette terre commence à produire. Que comme mes pieds ont touché le ciel... Les quand qui pieds touché cette terre, je déclare que cette terre relâche mes bénédictions. Je déclare que cette terre relâche ce qui m'est dû et ce qui me revient de droit. Parce que j'ai des promesses, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que tu m'as faites dans ma vie. Alors je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cette promesses s'accomplissent sur cette terre. Je déclare que cette promesses s'accomplissent sur cette terre. Je déclare que cette promesse accomplie sur, sur, sur cette terre. Terre relâche ce qui me revient de droit. Je déclare que tout élément de la nature, peu importe ce que vous avez dans vos ventres, je déclare que vous relâchez mes bénédictions. Que vous relâchez ma, ma, ma, ma richesse. Terre, relâche ma richesse. Relâche mes finances. Relâche mon travail. Relâche mon travail. Relâche mon travail. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Peu importe là où je marche sur toi, Terre, je suis la tête et non la queue. Peu importe dans n'importe quel bureau, dans n'importe quelle ambassade où je vais. J'ai la faveur. J'ai la faveur. J'ai la grâce. J'ai la grâce. Une grâce surnaturelle. Une faveur surnaturelle. Relâche mes bénédictions. Relâche. Parle, prophétise sur ta vie. Sors les mots Je prie que le Saint-Esprit te prête les mots maintenant. Parle sur ta vie avec un cœur sincère. Prie avec foi. Demande à Dieu. Et je déclare que pendant que tu es en train de prier, je m'accorde avec toi dans cette prière et je déclare que cela est accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Malouza, tarabado, santa, ribaba, santa, ton amen détermine ton accomplissement. Ton amène détermine ton accomplissement. Ton amène détermine ton accomplissement. Pose la main au sol, réclame à cette terre, réclame à cette terre. Déclare, je suis le sel de la terre. Je déclare que toutes mes bénédictions, à que partout là où j'irai, je serai le sel. Je serai le sel. Je serai même le sel. Même de cette relation avec mon mari, là, je le suis le sel. Sans moi là. Rababu chetelebo santa, rebebe seteketelebo santa. Prophétise sur ta vie. Parle sur ta vie, parle sur ta vie, parle sur ta vie. Rababu chetelebo santa, rabada ribobo santa, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Ce n'est pas ma tête que tu es venu voir. Je veux que tu prophétises. Dieu est sensible aux pleurs. Pleure si c'est possible. Tu es en train de gêner. Tu es en train de gêner. Le, le, la, tu es en train de gêner ça veut dire, tu, es humide, tu, te, tu es en train de t'humilier devant Dieu Tu dis Seigneur, que fais-tu de moi Dieu est sensible aux pleurs Il est sensible à un cœur qui est sincère Déclare, déclare maintenant Sors tout ce qu'il y a dans ta vente Sors tout ça Sors tout, déclare, parle sur ces démons Parle sur tout, parle sur cette terre-là Déclare Prophétise, parle des bénédictions et arrache tes bénédictions, arrache tes bénédictions, arrache tes bénédictions et déclare maintenant sur tous ceux qui ont enterré ta bénédiction là-bas de la fin de leur de leurs agissements, déclare, parle, parle des paroles de destruction et des paroles de bénédiction sur ta vie, détruis sur ta vie et sème dans ta vie. Je veux que tu sèmes, je veux que tu sèmes, nous sommes en train de s'aimer, sème maintenant, sème. Sème. Sème. sème, sème, sème, sème, sème au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu prennes la liste que tu as faite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu prennes la liste que tu as faite, là. que tu as demandé. Toutes, toutes tes recommandations-là, tout ce que tu as demandé là, toutes tes recommandations. Je veux que tu prennes la liste de là. Prends la liste. Prends la liste. Prends la liste. Prends la liste. Prends la liste. De là. Prends la liste. Prends ta liste avec toi. la liste. Prends la liste. Prends la liste. Prends la liste. Prends la liste. Prends la liste. Prends la c'est toi. toi qui vas prophétiser sur ta vie aujourd'hui. C'est toi qui vas prophétiser sur ta vie aujourd'hui. Prends ta liste avec toi. Prends ta liste avec toi. Et pendant que tu parles, sur cette, tu parles à propos de cette liste, tu dois parler avec autorité sur les destructions. Si tu es en train de détruire, détruire avec autorité, détruire avec foi, détruire avec autorité et foi, détruire avec autorité et foi. Si tu es en train de bénir, alors bénis avec autorité et foi. Rabadoche santa et avec tes deux mains au sol. Je déclare avec tes deux mains au sel, aribabo, se santa. Malabado, c'était le beau Santa, ribo beau Santa, Malabado, te Pose cette liste là où tu sais que tu peux lire là. Déclare dans ta vie, prophétise sur ta vie. Prophétise, prophétise, prophétise, prophétise, prophétise, prophétise, prophétise, prophétise, prophétise, prophétise, prophétise. Toi roi, prophétise. Toi reine, prophétise. Déclare sur ta vie, déclare sur ta vie, déclare, déclare, déclare, déclare sur ta vie, déclare sur ta vie, déclare sur ta vie, déclare, déclare sur ta vie déclare sur ta vie je déclare maintenant au nom puissant de Jésus Christ hein, que toute force qui a retenu en captivité mes bénédictions arri, babo, chete. si tu veux 100 millions je déclare qu'avant avant le mois de, avant le mois d'août je déclare que 100 millions j'ai mes 100 millions que je réclame à tel les mots Santa je déclare hein, que avant 2023, j'ai construit un immeuble de moins de, de, de, de, de, de, de 25 niveaux très luxueux meublé. Soit précis, soit précis dans tes déclarations. Ceux qui ont été précis, soyez, le, soyez précis. Déclarer dans vos vies, Déclarer dans vos vies, Prophétiser dans vos vies. Soyez très précis dans ce que vous voulez. Soyez très précis. Demandez à, Dieu, demandez à Dieu, demandez à Dieu, demandez à Dieu, demandez à Dieu, demandez à Dieu pour vos enfants, pour vos familles. Demandez à Dieu pour ton travail qui le marche pas. Je déclare qu'à partir de la semaine prochaine, je reçois un contact très très important. Dans une grande structure Qui veut de mes services au nom puissant de Jésus Christ Je déclare que telle joie, telle heure Ceci est accompli Je déclare que telle joie, telle heure Ceci est accompli au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Pendant que vous déclarez Je m'accorde avec vous dans votre prière Et je déclare maintenant que cela est accompli Dans le nom puissant de Jésus Christ Dans le nom puissant de Jésus Christ Dans le nom puissant de Jésus Christ Dans le nom puissant de Jésus Christ sur ta vie. Nous sommes en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. On a déjà laboré. Commence à s'aimer. Sème. Sème. Sème dans ta vie. Sème dans ta vie. Peu importe là où tu es, commence à s'aimer. Ce que tu as écrit là, tu as passé tout dans la nuit tes désirs, tes envies là. Déclame maintenant, seulement de s'aimer. Sème ça dans ta vie. Sème ça dans ta vie. Ce que tu as passé tout ton temps méditer au nom puissant de Jésus-Christ, commence à s'aimer. Sème au nom puissant de Jésus-Christ. Sème au nom puissant de Jésus-Christ. Sème au nom puissant de Jésus-Christ. Rabat chez Santa. Baba Santa, je viens relâcher l'accomplissement, je relâche l'accomplissement. Pendant que tu pries, je relâche l'accomplissement. Pendant que tu pries, je relâche l'accomplissement. Je relâche l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Et que toute force qui s'oppose à ça dans vos vies, je déclare maintenant au nom puissant de Jésus Christ. Je prends autorité sur la tête de ces serpents. Je prends autorité sur la, la tête de cet ennemi. Qui combat cet accomplissement, qui combat cela dans vos vies, afin que ça ne, ça ne se réalise pas. Je déclare maintenant. Que s'il est anéanti Tout Goliath qui se tient contre vos plans Actuellement écrit sur ces papiers Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus Christ Qu'il est anéanti Qu'il est anéanti Tout dragon qui se tient devant vos non. Tout dragon se tient devant vos projets et devant Rabadoche, Chetelemosan, déclare dans ta vie, déclare dans ta vie, déclare dans ta vie, Malabado Cheté, Ribaba Santa Rabado Moi j'ai déjà déclaré depuis dans ma vie, dans ma pala, c'est déjà le gong gong déclare dans ta vie, Rababado Santa. Ribaba Santa Rabado Cheté, Ribando Santa au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, de pas le fait, pas le donner. cela est accompli, cela est accompli, cela est accompli. Cela est accompli. Cela est accompli. Je relâche une pluie de bénédictions là où vous trouvez. Une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction. Je déclare que vos cieux s'ouvrent maintenant. Je déclare que vos cieux s'ouvrent maintenant. Je parle à vos cieux, que cela s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que vos bénédictions, vos accomplissements tombent sur vous maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui s'ouvre, qui es malade, je vois quelqu'un qui est malade. Toi qui souffres, qui es malade depuis longtemps, au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche la bénédiction sur toi. Je relâche la bénédiction. Sur toi. Je relâche la guérison sur toi. Je relâche la guérison sur toi. Une guérison instantanée. Je déclare maintenant que tu es guéri. Je dis toi, maladie, tu n'as pas le droit d'être là dans son corps. Je déclare maintenant que cela libère. Je déclare maintenant que cela libère. Je déclare maintenant que cela libère. Peu importe, santa, rababo, Je déclare maintenant que tout cela est accompli. C'est que vous avez demandé est accompli dans le nom et dans le sang de Jésus-Christ. Dans le nom et dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, bien vers toi. Regardez. Écoute les prières, écoute les requêtes de tes enfants, Seigneur. Que cela monte en toi comme de l'encens, éternel, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Ne te souviens pas de leurs péchés quand ils t'ont demandé pardon, éternel, mon Dieu, mon roi. Je déclare maintenant, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, que ces prières montent en toi comme de l'encens, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, veille à regarder, Seigneur, et Seigneur. Impose ta main, ta main puissante et ta main de bénédiction sur cela. Et que cela s'accomplisse dans le précieux, dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Ton amen est ton accomplissement. Amen. Ton amen a tenu ton accomplissement. Ton amène détermine ton accomplissement. Rabatoché, Télébeau Santa, Rabatoché, Télébeau Santa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que là où tu es, ils ont vos micros. Je veux que là où tu es, si tu es malade, si tu es malade, là où tu es, pose la main là où tu es malade. Tu es mal quelqu'un, pose la main. Positive. Père, éternel mon Dieu, mon roi, Père, pendant que je prie, Seigneur, sur notre alliance, éternel mon Dieu, mon roi, Père, que toute personne qui est malade, éternel mon Dieu, mon roi, qui a un quelconque mal, qui a une quelconque maladie, Père, je déclare que cela libère, je relâche l'ancien de guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche l'onction des dérisons maintenant non, non puissant de Jésus-Christ. Peu importe là où tu te trouves, peu importe là où tu te trouves, je m'en fous de connaître d'où la maladie vient, comment tu l'as contractée, d'où ça sort, peu importe les plans de l'ennemi, ce que je déclare c'est la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Dans le nom et dans le précieux sang de Jésus-Christ, Seigneur, comme tu as guéri et comme tu as fait des miracles, comme tu as guéri l'aveugle, Seigneur, sur le guérison de Gethmane, Père, Éternel, mon Dieu, mon Roi, je déclare maintenant que ces malades et ces personnes qui souffrent, qu'elles sont guéries au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'à leur famille, toute personne qui est malade dans vos familles, prophétisez maintenant, relâchez-vous aussi également la guérison dans vos vies. cette que ces maladies qui sont dans vos corps sortent maintenant, relâchez, relâchez, relâchez, relâchez, relâchez, relâchez au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, déclaré maintenant, déclaré, déclaré, déclaré, déclaré au nom puissant de Jésus Christ, déclaré, je veux que vous relâchez, prophétisez la guérison sur vous. Ah Ribaba je veux le que tu pries avec foi. Je veux que tu pries avec ton cœur. Déclare la guérison. Ah, Ribaba baba Je vois cette personne, cette maladie-là ne sont pas naturelles. Déclare, ça doit sortir de ton corps. Rabado Je combats et j'anéantis tout ennemi qui est l'auteur de ta maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Malija Rabado Sente Lebro Santa Rabado Shete Kete. Ribaba Santa Rebo santa Rabado sainte Ribaba Santa Kete santa rabado. C'était au, au, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ. Dieu est sensible aux pleurs. Je vais vous laisser trois minutes, prier de tout votre cœur. Je vais vous laisser trois minutes, prier de tout votre cœur. Dieu est sensible aux pleurs. Il est sensible à un cœur qui prie, demande avec foi. Il est sensible à un cœur, oui. Prie. Toi, roi, toi, reine, prie. Le diable n'a aucun contrôle sur ta vie. Il n'a aucun contrôle sur ta vie. Ah, prie. Demandez à Dieu, demandez à Dieu. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Ah, notre Père, le Père céleste. Demande à Dieu maintenant, prophétisez sur ta vie. Ah, là-bas, tu es une, une reine et tu es un roi. Prophétise sur ta vie maintenant. Dieu est sensible mm. au cœur. Je vous laisse prier. Demandez à Dieu dans votre intimité. Imagine le Saint-Esprit assis devant toi sur une chaise. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Rabba. Rebe Santa. Demande mmh... à Dieu, ma soeur demande à Dieu. Fais connaître à Dieu ta situation. Fais connaître à Dieu ta situation. Ouvre ton cœur et parle. Ouvre ton cœur et parle. Ouvre ton cœur et parle. Ouvre ton cœur et parle. Ah, ce n'est pas ma tête que tu viens voir. Ce n'est pas ma tête que tu viens voir. Tu ne viens pas regarder si ma voix est parfaite ou pas. <rire> si seulement tu savais, si seulement tu savais qu'il est grand, la façon dont tu, tu vois qu'il peut faire des choses pour toi, c'est la même façon qu'il va accomplir dans ta vie. Si tu vois qu'il est grand à 20%, il fera les choses à 20%. Mais si tu crois qu'il est le Dieu de l'impossibilité, il fera les choses impossibles à l'entendement des hommes. Pour toi. Il fera des choses grandes pour toi. Rebo la majesté. Ah, quand il s'appelle le Dieu de l'impossibilité. Ah, le Dieu qui fait les choses et qui choque tout entendement. Ah, c'est l'Ibo chanta. Si tu crois, il le fera. Si tu crois, il le fera. Ouvre ton cœur et parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Malichata. Au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Ton âme détermine ton accomplissement. Amen. Moi, je donne un âme violent sur vos prières. Je donne un amène violent et puissant sur vos prières. Afin que cela s'accomplisse. Je déclare que cela est accompli. Je donne personnellement un âme violent. Ah, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que tout ce qu'on a dit ici, là, en ta présence, est accompli. Cela est scellé par ton sang. Cela Amen. est scellé par ton feu. Ha. Tout ce que vous avez demandé, là, quiconque va vouloir toucher, sa main sera coupée au nom de Jésus. Amen. Là où vous trouvez maintenant, tout ce qui n'est pas de Dieu en vous, là, tout ce qui n'a pas été le plan de Dieu, en vous, toute maladie, toute oppression je déclare maintenant que là où vous, vous trouvez là Seigneur je déclare dans leur vie Père je relâche maintenant Seigneur la restauration radicale une restauration radicale dans tous les domaines de la vie je déclare une restauration radicale je déclare un accomplissement radical je déclare le surnaturel dans l'accomplissement je déclare que tu les choques, Seigneur. Tis ta gloire, Seigneur, de leur vie. Tis ta gloire de leur vie, mon Dieu, mon roi. Tis ta gloire de leur vie, éternelle, mon Dieu, mon roi. Afin que les hommes te craignent, afin que les démons te craignent, afin que l'humanité te craigne davantage, qu'ils sachent que tu es un Dieu fidèle et juste et que tu ne manges jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on a prié, on a semé. Vous savez, je vais vous donner un petit enseignement en passant. Et c'est quelque chose que vous ne devez pas prendre à la légère. C'est quelque chose que vous ne devez pas prendre à la légère. Vous savez, tous ces hommes de Dieu, que Dieu a mandatés, tous ces hommes que vous voyez bénis par la main de Dieu, vous savez quel est le secret? Je vous donne le secret. Le véritable secret aujourd'hui. Le secret, c'est le deal. Dieu, c'est un Dieu de deal. Dieu, c'est un Dieu de deal. Ça veut dire, c'est le contrat. C'est le contrat. Seigneur, si tu me donnes ça, je te promets ceci. Là, là, tes prières vont courir très vite. Tes requêtes vont courir vite, vite. Maintenant, lui va veiller à ce que toi tu accomplisses ta part. Et lui vient faire de sa part. Donc, tu peux associer ta prière avec un deal. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, on vous dit quand vous arrivez. Vous êtes ceux qui ont fait des églises ou ceux qui partent encore. On vous dit, quelle est la promesse que tu as faite à Dieu depuis? On vous dit souvent ça. Il y a une promesse que tu as faite à Dieu. Tu te souviens de cette promesse? Est-ce que tu te souviens de cette promesse Veille à ta promesse et Dieu tiendra sa promesse. Voilà ce que mon esprit demande. L'esprit demande de vous Veille à ta promesse. Veille à tes engagements que tu as pris à Dieu depuis longtemps. Si tu te souviens une fois, tu as dit Seigneur, je vais te servir si tu fais ça pour moi. Je vais faire ceci. Voilà. Veillez à vos promesses. Bien. Au nom de Jésus, nous serons cette prière. Nous allons sceller cette prière trois fois par le sang de Jésus. Une fois le sang de Jésus. Deux fois le sang de Jésus. Trois fois le sang de Jésus. Nous allons sceller et nous couvrir une fois de nouveau par le sang de Jésus. Trois fois. Une fois le sang de Jésus. Deux fois le sang de Jésus. Trois fois le sang de oh, Jésus. Dieu. Nous allons sceller, nous allons couvrir nos maisons, nos familles, nos enfants. Par le feu, le feu du Saint Esprit. Trois fois par le feu du Saint Esprit. Une fois le feu du Saint Esprit. Deux fois le feu du Saint Esprit. Trois fois le feu du Saint Esprit. Amen. Un amen violent sur vos prières. Amen. Amen. Amen. Très bien. Je déclare maintenant que, comme vous êtes en train de dire, le Saint-Esprit se propage dans vos maisons. Le Saint-Esprit vient et agit, commence à agir. Il bouleverse les dossiers qui sont en attente depuis. Je déclare maintenant que là, Baba, Santa, qui change la situation de vos vies, qui change tous ces dossiers. Je déclare maintenant, toi qui es malade là, toi qui étais longtemps tourmenté, envoûté, je déclare maintenant que tu es libéré. Tous ces chaînes sont brisées. Ça tombe maintenant au nom de Jésus. Amen. OK. Je vais venir sur un petit truc. Euh, ça c'est quelque chose que, qui est très important. Parce que nous avons on a ça dans nos kits. Je peux à mes tâches. Ah oui. Coupez vos micros, coupez je je en, vos micros, zoom, je vous en prie. Madame Josène Gamy, coupez votre micro. Merci. Ok. Bon. Vous avez un chapelet. Dans vos kits, beaucoup ont des chapelets dans vos kits. Voilà un chapelet. Beaucoup m'ont dit encore, ah le chapelet, c'est quoi C'est une histoire des catholiques ou de quoi Ok, il n'y a pas ça ici. Le spirituel, il n'y a pas ça. Je ne vais pas venir dans le débat. Ce que je sais, c'est qu'il y a ce chapelet dans vos kits. Beaucoup ont acheté des kits, il y a des chapelets Et beaucoup ne savent pas comment l'utiliser. Alors je vais montrer aujourd'hui comment utiliser ce chapelet. Alors, voilà le chapelet. C'est un dire que voilà, c'est ouais, une, une pierre à Notre-Dame et tout. En fait, c'est une prière à Jésus. Le chapelet, c'est un mystère. C'est une prière à Jésus qui se fait avec, une, avec la Sainte Vierge Marie également. Ça, donc, tout, tout au long de, de, de, de, de ces perles, tu vois, tout au long de ces perles. Alors, il y a ce qu'on appelle, ça nous rappelle ça, ce qu'il a traversé. Ça pense à la vie de Jésus, ce qu'on appelle le mystère, ce qu'on appelle le mystère de Jésus. Voilà tout le mystère de Jésus. Donc le chapelet c'est le mystère de Jésus, c'est tout ce qu'il a traversé sa vie. Je vais décortiquer afin que vous compreniez. Vous avez ça d'abord, quitte vous ne connaissez pas comment utiliser. Ok Le premier mystère, c'est le mystère de l'enfance. Donc c'est le, le moment que, et, et voilà, voilà, on a ça ici, les dix premières graines. Voilà, on a cinq mystères. Vous avez un, vous avez deux, vous avez trois, vous avez quatre, vous avez cinq. Les dix, les dix graines ici, on a le premier mystère, qui est le mystère, le début de la vie de Jésus, qui est le mystère de l'enfance. On a le deuxième mystère, les dix autres graines. Quelle est l'étape de la vie de, de Jésus dans son enfance et le mystère joyeux C'est le mystère joyeux. On a le troisième cadre qui est le, le mystère. Le mystère lumineux, le mystère lumineux, c'est le moment qu'il avait grandi, voilà, c'est le moment qu'il avait grandi et qu'il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a fait beaucoup de choses pour la gloire du Père euh, au nom puissant de Jésus Christ et qu'il est à la main Il est merveilleux. Voilà, on a le, c le, le quatrième mystère euh, qui est lorsqu'il est, il est proche, il est lorsqu'il il était, il, il était déjà prêt à mourir sur le chemin de la croix, dans le mystère de la douleur. Et on a enfin le cinquième mystère, qui est le mystère de l'art, le mystère glorieux. Voilà, lorsqu'il a été ressuscité, et lorsqu'il est monté au ciel, et on, on parle aussi, euh, aussi de la Sainte Vierge Marie, lorsqu'elle elle a été couronnée, elle a été couronnée dans le ciel. Alors, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, donc tout fait le... Pardon, coupez le micro, coupez le micro, je vos micro, oui, coupez micro. Oh là là. Ça va. Alors, donc tous ces perles, ça va nous aider à penser à ces scènes. Vous voyez, ces perles vont nous aider à penser à ces scènes. C'est pas possible. Désactivez vos sons. Oh là là. là, là Désolé. Tous ces, ces perles-ci là, ça, va, ça nous parle, ça nous fait penser aux scènes, aux scènes de la vie de Jésus sur terre. Voilà. Donc, c'est vraiment une prière adressée à Jésus avec la Vierge marie Voilà. Donc, je vais commencer. Là, c'est le signe de quoi Là, c'est le signe de quoi vous pouvez garder, là, c'est le signe de quoi Voilà, un chapelet. Vous avez ça dans vos kits, je précise, je montre parce que vous avez ça dans vos kits et beaucoup ne connaissent pas comment utiliser. Je vais vous montrer comment utiliser, même avec vos prières. Vous faites votre signe de quoi Ok Là, vous faites de Notre Père. Première graine, c'est le Notre Père. Vous remarquez Là, il y a une première graine. Là, il y a une première graine. C'est le Notre Père. Ici, c'est le Notre Père. Les trois autres, c'est Je vous salue Marie. Les trois graines là, vous les, Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. OK Le Notre Père également. Voilà. Lorsque vous donnez le Notre Père, bien sûr, après les trois graines de Dieu, vous salue Marie, vous donnez la gloire à Dieu. Gloire au Père, ici, juste au milieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Vous tapez encore, vous dites encore, euh, pardon, je dis vous tapez. Euh, vous dites encore le Notre Père, par ici. Notre Père, pas ici. Voilà. Après, vous savez, les dix graines Lorsque vous voyez 10 graines collées, les 10 graines veut dire le Je vous salue Marie 10 fois. Ok Donc à chaque étape, pour partie courte, le Je vous salue Marie 10 fois. Ok Vous voyez 10 graines collées. C'est le Je vous salue Marie 10 fois. Voilà. Et lorsque vous finissez le Je vous salue Marie, juste à côté, c'est un des chapelets vraiment sophistiqués. Il y a des petites graines ici à côté. C'est pour ça que j'ai dit, ici au milieu. Ici, au milieu, vous donnez gloire au Père, gloire au Fils. Quand le Jésus, je vous puissiez vous dites gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Là où il y a une seule, une seule, je vais dire graine, moi j'appelle ça graine. Une seule graine, vous allez euh, euh, donner le Notre Père, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, chaque dix chaque graines représente le mystère, Donc dit le mystère euh, de, de, de la vie de Jésus sur terre. Voilà comment on utilise un chapelet. Voilà, vous avez besoin de du notre Père, nous jésus salut Marie et gloire à Dieu. Lorsque fait ça, le Jésus, salut Marie dix fois, gloire à Dieu, nous donnez le Notre Père, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise un chanteur. Bien. Alors, Facebook, prenez sérieux. Prénom sérieux vraiment votre travail spirituel. Parce que. Euh, il y a des vampires, il y a des sorciers, des pratiquants là qui partent déposer des. Je parle souvent des, des bœufs. On sacrifie des bœufs sur vous. Tu vas dire comment moi, si j'ai même quoi pour qu'on me sacrifie des choses sur moi. C'est toi qui vois comme ça. Mais eux, ils ne voient pas comme ça. Donc, travaille sur vous. Travaille sur vous. Et moi, je le répète encore. À chaque fois qu'on prie. Suivez les états maintenant que vous êtes chez vous. On ne vient pas au Père avec un, euh, un vêtement sale. On demande pas au Père euh, sans toutefois laver d'abord. Je répète, vous pardonnez les gens. Vous demandez pardon au Seigneur. Dès que vous avez demandé pardon au Seigneur, maintenant, vous lui dites merci. C'est possible, Dieu dit d'abord merci déjà pour ce qu'il a fait dans votre vie. Remerciez-le d'abord déjà. Remerciez-le. Donc, dites merci. Quand vous lui dites merci, maintenant... Maintenant, euh, quand vous avez fini de dire merci, qu'est-ce que vous faites Je reviens sur le chapelle, s'il vous plaît. Zoom, je reviens, pardon. Lorsque vous avez fini de dire merci, vous élabourez votre terrain. Le travail que l'ennemi a fait là, vous enlevez, vous raclez, il faut racler à chaque fois, il faut racler, il faut racler. Voyez, les petites zèbres là, il faut toujours enlever, il faut toujours enlever. Quand vous sèmez les maïs là, il faut nettoyer tout le temps. Vous nettoyez tout ça, vous nettoyez tout. Voilà. Dès que vous finissez avec, vous vous mettez en sémer pour vous. Et laissez-vous conduire quand vous priez par l'esprit. Laissez-vous conduire par l'esprit. Ceux qui veulent vraiment voir des changements dans leur vie, concentrez-vous dans votre vie spirituelle. Quand vous commencez une vie spirituelle, certains disent souvent, je répète encore, je, je me lave combien de fois avec le sel. J'achète mon kit combien de fois. J'ai fait ceci combien de fois. Il n'y a pas de nombre de fois. Tu baisses la garde, ils reviennent en force. Tu baisses la garde et il revient en force. Oui, parce que tu as... Prends un exemple, c'est... Tu, tu as cultivé, tu as bien cultivé, tu as semé, et puis euh, tu as scellé, tu as récolté, hein? tu as récolté, tu as été béni, parce que tu as été béni une fois. Bon, tu as fait ta récolte, tu as pris ton maïs, tu as tout, tout, tout, tu as bien mangé, tu as été joyeuse ou joyeux. Comme tu as été béni une fois, ok, tu dis, hein, tu t'endors sur la bénédiction, tu t'endors, donc tu, tu restes dans ta zone de confort, tu t'endors sur ça. Et tu laisses ton nouveau, ton, à nouveau ton, ton, ton champ comme ça, parce que tu as fini de casser tout, tu laisses à nouveau ton champ comme ça, donc sans toutefois venir encore retravailler, renettoyer pour ressemer à nouveau. Il faut tout le temps, c'est une routine. Dieu, il dit dans sa parole, la constance. La constance, il faut être constant. Il faut être constant. Sinon, ah, bah, ils vont venir, ils vont, vont qu'est-ce qu'ils vont faire Je laisse ton terrain comme ça, on, vient, on te choper ça. C'est simple que ça. Soyez constant dans ce que vous faites. Quand vous lévez des sujets de combat, comme ça, il faut comprendre que si vous êtes en train d'attaquer les gens qui vous qui vous persécutent, les gens qui vous qui vous torturent tout le temps. Et si vous vraiment vous baissez la garde parce que vous comptez le nombre de fois, écoutez. Jacob a fait 8 heures de temps de prière. Je vais juste vous montrer la détermination d'un homme. Il a changé sa destinée en 8 heures de temps. Le lendemain, là, on avait coupé sa tête. Il devait mourir parce qu'il y avait une réclamation. Son frère arrivait réclamé. Mais en 8 heures de temps, il a changé. Genèse 32. Il a changé sa destinée. Genèse 32. Lisez un peu. Il a arrêté Dieu comme ça. Ah Vous savez ce que veut dire Jacob Homme malhonnête. Son nom, d'abord, son nom veut dire malhonnête, je ne sais pas, menteur, tout ça. Il était riche comme ça, mais ce n'est pas pour lui. Il a aussi fait le jeu. notre père Jacob. Mais il a changé sa destinée ce jour-là. Genèse 32, il a arrêté, il a bagarré avec Dieu. Il a vaincu Dieu. Vaincre Dieu ne veut pas dire que tu prends Dieu, tu mets ton lit, tu, tu tapes Dieu, tu mets à terre. Mais il a saisi Dieu. Il a dit Quel est ton nom Je suis Jacob. Je m'appelle Jacob. Il a dit Désormais, tu vas t'appeler Israël. Voilà pourquoi c'est notre père. Désormais, tu vas t'appeler Israël. Parce que tu as vaincu Dieu. Jusqu'à là, il arrête encore Dieu, que je ne te laisse pas si tu ne mets point béni. Ah hein? hein? Combien de personnes arrêtent Dieu comme ça tous les jours Tu fais une fois, tu te décourages. Tu te laves une fois, tu te décourages. Tu fais ton kit une fois, tu te décourages. Ah, j'ai lancé ma poule au village, ça fait un mois, non Tu arrêtes là. Ah, j'ai fait mon sacrifice, ça fait deux mois. Tu arrêtes là. Et tu vas être béni. Tu vas être délivré. Oui. Les Francs-Maçons, là, renouvellent les accords. Les Francs-Maçons renouvellent les accords. Même là-bas, chez eux, ils renouvellent tout le temps. Quand, quand ils vous bloquent là, ils passent se rassurer. Il y a une date qui se rassure tout le temps que c'est encore correct, que ça n'a pas, il y a quelque chose qui n'a pas bougé. Il se rassure. Il se rassure, oui. Tu viens Toi qui dis que je n'ai pas l'argent, je vais bien acheter mon kit. Parce que je. Dit, il y a des personnes comme ça ici. Je vais bien acheter mon kit, mais je n'ai pas encore les moyens. Je vais bien faire mon lavage, je n'ai pas encore les moyens. Je vais bien ceci. Quelle est l'astuce que tu as vue sur la page que tu mets déjà en pratique Sérieux Quelle est l'astuce que tu as vue que tu mets déjà en pratique Est-ce que tu es là avec le Yin comme on a dit Est-ce que tu fais ceci Est-ce que tu fais cela qu'on les témoignent sur les petites astuces. Ils ont les témoignages. Ils ont les prêts débloqués. Est-ce que tu as commencé par là ou déjà euh, ouvrir certaines portes pour pouvoir avoir un peu et revenir après faire ton travail. D'autres, je n'ai pas les moyens. Je hein. peux que d'écouter. Écouter. Hein. Écouter. Hum. Tu dors avec ta vie, c'est avec ta vie que tu dors. Hein. Ce pas avec la vie de quelqu'un que tu dors. Même Jésus lui-même n'a pas donné sa vie. Jésus lui-même n'a pas dormi sur ça. Et tout le temps, il partait toujours, il se mettait dans l'intimité, il se reculait. Quand il entré, il se pourquoi vous dormez Vous dormez quoi Levez-vous et tu dors. Donc, pour, pour tous, tous ceux qui veulent les... la consultation, parce que c'est important, c'est important aussi, euh, l'importance de la consultation. Euh, ça fait que euh, ça trouve les souches de tes problèmes, voilà, trouve les souches les souches de, de tes problèmes, de tes situations, et voilà ça, c'est un peu comme quand tu vas dans un, je, je, je, dans un hôpital, on te fait une, une consultation, et on te prescrit les médicaments, Certains parmi vous ne connaissez pas vraiment votre, votre côté paternel ou s'il y a quoi côté matenel, de côté maternel ça sort du côté paternel maternel s'il faille faire des sacrifices ou s'il si faille faire ok des choses comme ça c'est important bon pour tous ceux qui vous avez vu les numéros oui. sur chaque vidéo on met souvent des numéros quand vous cliquez pour tous ceux qui vous contactez les États-Unis ou un quelconque pays vous ne parvenez pas à voir la personne les deux, les deux numéros, ou alors euh, les numéros vraiment euh, qu'on va vous répondre à tout moment. Si jamais vous avez des, des, des problèmes de disponibilité dans d'autres pays, vous pouvez écrire sur les numéros camerounais. Vous pouvez écrire sur les numéros camerounais. Voilà. Ok. Soyez abondamment béni Soyez abondamment bénis. Je ne vois pas les likes, je ne vois pas les partages. Facebook. Je ne vois pas les likes, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les likes, je ne vois pas les partages. Beaucoup de personnes ont besoin de ce message. Beaucoup de personnes ont besoin de ce que vous connaissez. Parce que même Dieu dit dans sa parole qu'une fois que tu as entendu, tu as entendu. Tu connais la grâce que tu as d'être, de connaître une source de, de, de solution. Beaucoup de personnes sont en train de chercher, ne voient pas où ils vont trouver la solution. Et toi, tu as ça, tu joues avec. Tu prends la légère, tu fais... Ah, Personne cherche ce que tu vois là. Il cherche. Quand tu dit, ma reine, ma mon mmh. bas à l'urine. Vraiment, c'est fait... un Écoutez, Il y a un témoin d'une dame récemment. Elle dit, elle s'est juste avec le sel. S'il te plaît. Le tra... Elle a trouvé le travail. Elle a fait ceci. Quand je suis sa part, elle témoin dit que, waouh, sa part, là, c'est comment? Il fallait juste le sel ou quoi? Des petits trucs. Ta part peut venir des X, ta pas peut venir des Y. Ça dépend de ce qu'on a. Il y a des sacrifices de même des 4 bœufs qu'on a mis sur toi. Qu'est-ce que tu en sais? Voilà pourquoi l'importance de la consultation, l'importance de renouveler ses lavages, l'importance de vraiment de Dieu. Accompagner cela par des jeûnes et prières. Et quand tu jeûnes, tu ne dois pas, tu ne dois pas être en l'air en l'air. Tu dois être focus. Quand tu focus, ça veut dire que tout le temps que tu fais ton travail, tu dois être focus Soyez des personnes disciplinées. Disciplinez-vous. Ok, so, il y a l'équipe, le Gabon c'est disponible, le Gabon c'est disponible, vous avez les numéros, vous contactez, Cameroun vous contactez, Côte d'Ivoire, ok, vous contactez, sur chaque vidéo, pensez en dessous, vous cliquez dessus, vous allez voir les numéros, tous les numéros affichés, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout affiché. Si un de ces numéros n'est pas disponible, vous contactez ceux du Cameroun. dispo. Si vous avez les, les, la, la personne, oui, parce que parfois elles sont occupées, les représentations sont occupées, peut-être en train de répondre à X ou Y personnes, et voilà. en train de gérer X ou Y transactions. Voilà. Donc, euh, de là, je, je vous remercie, je vous dis vraiment au revoir et soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment. Et partagez au max le direct. Partagez au max. Et quand je te déconnecte là, partage. Partage. Partage le direct. Bien, je veux revenir. Il y a ceux qui ont demandé le chapelet. qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le chapelet. OK. J'ai dit le premier mystère, c'est l'étape de l'étape de, de, de la vie, l'enfance de Jésus. L'enfant, l'étape de vie de son enfant, pardon, le moment où tout a débuté dans sa vie. C'est le mystère de l'enfance, premier mystère. Deuxième mystère, c'est les étapes de la vie de son enfance. Donc, euh, comme tout enfant, il y a les étapes de l'enfance. Voilà, donc c'est le mystère joyeux. Le troisième mystère, c'est le mystère euh, lumineux. Donc, le mystère où Jésus a grandi, fait des miracles, il fait des prodiges. Le quatrième mystère, c'est le mystère euh, de la douleur. Donc, euh, la crucifixion, la croix, tout ça, il devait mourir. Le cinquième mystère, c'est le mystère euh, glorieux, le mystère euh, où, euh, voilà, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté aux cieux, et lorsque Marie a été couronnée au ciel aussi également. Donc, voilà le rosaire. Vous allez voir ces mystères sur moi je vais 10-10, le « Je vous salue Marie », vous avez 10 graines. Vous avez 10 graines, vous allez voir ces 5 bon, ces 5, le, le, chaque 10 graines, c'est le Je vous salue Marie. Et lorsque vous voyez une graine seule, ça veut dire que c'est le Notre Père. Et à côté de la, de, de, de, de, de, de la graine qui est seule, c'est, vous dites, après avoir dit le Je vous salue Marie 10 fois, vous avez fini, vous dites, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Et la première graine qui suit, Notre Père qui est ainsi le... de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, je commence. La croix, je fais mon signe de croix, première petite graine. L'autre père qui est de que ton nom se les trois graines, je vous salue Marie. L'autre, après j'ai dit, gloire au Père, gloire bon, au Fils, gloire au Saint-Esprit, je prends l'autre petite graine, je dis, l'autre père qui est je monte ici je vous salue Marie. Ainsi de suite, ainsi de suite, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Je dis ça parce que beaucoup d'entre vous, on a des chapelets dans dans les kits. Ok. Merci abondamment, merci abondamment et soyez bénis, soyez bénis. Au revoir Facebook. Prenez en considération votre travail spirituel. Que ceux qui sont en retard se rattrapent. Il n'est jamais trop tard. Et Dieu, et ta vie n'est pas finie. Toi qui penses que ta vie est finie, que c'est déjà fini pour toi, que oh, tu n'as pas de solution, ton père est ceci, ton père est pas là, tu n'as pas, tu n'as pas. En fait, tu regardes derrière, il n'y a rien. C'est possible. Tout est possible. C'est le Dieu de l'impossibilité. C'est que quand on pose ces questions, on devient incrédule. On devient incrédule. L'incrédulité c'est le fait que euh, tu, tu demandes quelque chose que tu ne crois pas. Tu demandes, tu sais que c'est oui, c'est Dieu, mais je demande peut-être, tu demandes un stylo à ton père. Tu demandes un stylo à ton père, mais en fait, tu as demandé et puis euh, tu te demandes comment est-ce que ça va venir. Parce qu'autour de toi, tu le vois, il n'y a pas vraiment euh, le moyen par lequel ça va venir. Ta famille, peut-être toute ta famille, on n'est pas en mesure de payer un stylo, ou je ne sais pas trop quoi, tu veux voyager, mais tu ne vois pas. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Tu te demandes comment est-ce que ça va arriver. Quand on a des manières, on a demandé. On Reste tranquille, ça vient. La foi, la façon dont vous pesez Dieu, c'est la même façon qu'il accomplit dans vos vies. Si c'est 20%, il va accomplir à 20%. Shalom, soyez bénis abondamment. Je pense que j'ai assez dit aujourd'hui, j'ai assez parlé aujourd'hui. Et Merci pour tout. Facebook, bye bye. Les gens de Zoom restaient connectés.